Elles sont, j'imagine, elles sont plus ou euh, le tissu, ça va, ça résiste à la pluie, si jamais il y a une pluie légère maintenant. Hein.